Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les filles au lion de Jessie Burton. Alors, c'est l'histoire d'Odelle, une amoureuse des mots. Elle écrit et pour ça, elle quitte son île natale des Caraïbes pour tenter sa chance à Londres mais il est difficile de trouver sa place dans le monde très fermé de l'édition quand on est noir en 1967. Elle est donc vendeuse de chaussures, en compagnie de son amie d'enfance, arrivée elle aussi à Londres euh, en, en même temps qu'elle. Euh, simplement la roue tourne. Euh, elle est embauchée comme dactylo dans une galerie d'art au service de Marjorie Quick, une femme de caractère et au fort charisme. Lors du mariage de son amie, elle rencontre Laurie Scott, un jeune Anglais, héritier d'un tableau intitulé « Fille au lion ». En parallèle, Jessie Burton nous transporte en Andalusie, aux prémices de la guerre d'Espagne. Harold Schloss, un marchand d'art autrichien, s'est installé dans une grande maison près de Malaga, en compagnie de sa femme Sarah et de leur fille de 19 ans, Olive. Et un matin, Teresa Isaac, qui est professeure et peintre à 16 heures, enfants légitimes et illégitimes du gérant du domaine, euh, se présentent à eux et leur proposent leur service. Alors, en apparence, euh, rien ne relie ces deux histoires. Mais c'est bien là la force de Jesse Burton. Souvent, quand un livre comporte deux histoires parallèles, euh, une prend le pas sur l'autre. Ici, ce n'est vraiment pas le cas. Les deux récits sont forts et le suspense continue. Jesse Burton a vraiment ce talent euh, de nous emmener là où elle le souhaite, comme c'était le cas dans son précédent roman intitulé Le Miniaturiste. Euh, Lorsqu'on pense avoir découvert les dénoués, les, en fait, les fils de l'histoire, elle nous surprend encore. Son écriture est si précise, si juste, euh, qu'on se fait avoir et en plus on en redemande. Il a été pour moi très difficile de fermer ce roman et je me suis sortie même un petit peu orpheline en lisant les derniers mots. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Grand Méchant Book.